Bonjour, je m'appelle Margot, je suis décoratrice d'intérieur et je suis actuellement en pleine création de mon entreprise. Pour moi, c'est primordial d'avoir une super com auprès de ses clients, ses prospects et aussi de sa communauté. Euh, moi, mon problème c'était de savoir bah, quoi dire et où, euh, avec tous les réseaux et toutes les plateformes de réseaux sociaux qui existent. Euh, c'est pourquoi en fait mon objectif principal en suivant la formation Méthode Contenu était d'acquérir une méthodologie en fait. Euh, et des conseils pour créer un contenu impactant euh, et en rapport avec mon, mon business. Euh, je suis hyper contente d'avoir suivi cette formation parce que surtout à ce stade avancé en fait, de mon projet entrepreneurial, euh, ça m'a beaucoup aidé et ça m'est beaucoup plus à l'aise pour savoir en fait ce, que, ce sur quoi je dois communiquer, à quel moment et auprès de quelle cible. Euh, donc vraiment de savoir quel message délivrer. Et je suis sûre aussi que ça va beaucoup, beaucoup m'aider dans le lancement, dans la com, du lancement de, de mon business. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, en fait, c'est le format de cette formation. Donc la formation est divisée par chapitres et donc chaque chapitre est sous format vidéo. Euh, Virginie elle nous présente donc euh, sa formation, sa méthode et elle nous donne aussi beaucoup d'exemples et de conseils concrets. Donc c'est hyper appréciable. Et à côté de ça, en plus, elle nous met à disposition des outils super utiles. Et en fait, moi, je vais m'en servir, euh, je pense, maintenant euh, tout le temps, parce qu'ils sont vraiment top pour avoir une méthodologie, une rigueur de travail et euh, ne pas se laisser submerger par euh, les idées ou le temps. Donc en fait, moi, je recommande à 100% cette formation pour toutes les personnes, en fait, euh, quel que soit le niveau d'avancement de leur business, mais qui souhaitent en fait continuer à développer euh, bah, leur activité et tout ça en utilisant vraiment une stratégie de contenu cohérente. Voilà, donc merci beaucoup Virginie pour cette formation et à bientôt.